Oui, tonton, madame vient de partir pour le week-end. Oui, tu peux venir. Vraiment, on en a pour 48 heures, tout seul à la maison. Viens vite, s'il te plaît, je t'attends. J'ai envie de profiter à fond. D'accord, je me prépare. Oups. Enfin tout seul. Oui, on n'a plus besoin de regarder à gauche et à droite mmh. pour voir si quelqu'un vient. Mets-moi mon bisou ici. Mais mmh. mmh. mmh. mmh. mmh. attends, chérie, mon mon passeport sort quand oh, Demain. Tu sais comment je parle, je fais. Mmh. Enfin, attends, attends on, on on voyage quand alors tu sais que je dois informer madame Non avant qu'on ne parte. Ah, tu ne fais que couper le goût. Coup. Oh. Bon, tu sais ce qu'on va faire? Dis-moi. On l'informe trois jours avant qu'on ne parte. Comme ça, on ne pourra pas savoir que tu pars avec moi. Mmh. <rire> Quoi? Mmh. Ouais. Quand même là tu n'es pas facile. Mmh. Est-ce que toi-même tu as facile ton <rire> Mais où sont nos habits? Où sont nos habits? C'était ici. On a commencé à les retirer ici avant d'aller dans la chambre. Mais mais. mais... On peut un peu regarder dans la chambre. Peut-être que comme le goût nous a emportés, on s'est oublié. Hein? Hmm. Surtout que moi-même j'en avais terriblement envie. Ben, ben, ah voilà, regardez. Mais... Mais les, les habits étaient ici. Mais c'est qu'une situation. On est Et ici, ici. Et puis il est parti. Tonton... Je, je n'ai rien vu. C'est qu'est-ce que c'est le riz C'est ça que vous cherchez